Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes lundi matin, la voix est un petit peu graveleuse, regardez, je prends en témoin mon téléphone, 10h06, hein, on s'est levé tôt ce matin après un match hier qui était euh, fort sympathique, je pense que vous avez pu le voir dans les tribunes lyonnaises. Alors ok, le stade n'était pas complètement plein, hein, 33 000 personnes, c'est pas énorme, mais la tribune des fans était pleine et il y avait belle ambiance, c'était cool, surtout le moment où ils ont craqué des fumigènes et il y en a un qui en a balancé un à mon pied, ce qui a fait, euh, en conséquence, totalement brûlé mon survêtement que je venais de recevoir et que j'avais commandé en live ça à ce moment là franchement était pas mal tu sais après ça puait le plastique brûlé et tout ma vie était fantastique mais forcément revoir une victoire dans ce stade me fait plaisir et j'espère pour vous également que votre équipe favorite a gagné euh, ce week-end et si vous en battez les couilles du football bah, euh, qu'est-ce que vous faites là non mais sans déconner ici on est sur euh, Willow football si vous n'aimez pas ce sport vous êtes des mecs bizarres. Hein. il faut savoir choisir les contenus sur lesquels vous cliquez quand même hein. ah ça va on rigole on est de bonne humeur et on est lundi matin la vibe est bonne dernier jour il me semble si je ne dis pas de bêtises, de euh, bêta euh, Vanguard sur PlayStation 5. Euh, ok, nous allons aller euh, jouer tranquillement après une vidéo hier qui s'est voulu un petit peu plus philosophique où j'ai parlé du jeu mais où j'ai également parlé euh, d'aspect en mode nous, qu'est-ce que nous attendons du jeu Nous, qu'est-ce que nous sommes capables de supporter euh, ou pas en tant que communauté C'était assez intéressant d'ailleurs cette vidéo hier, si, bah, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle s'est sobrement intitulée « À qui la faute ?». Aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de choses à dire parce que je trouve que on a fait le, le tour un petit peu de la bêta mais bien sûr, nous allons discuter euh, de plein de trucs sympathique j'ai des anecdotes à vous raconter et tout mais ça c'est cool on va aller in game directement j'ai envie de me la donner en attendant la bêta pc de cette semaine qui sera très cool c'est parti mes frères est-ce que mes gars vous aimez bien les affaires vite fait bien faites ou pas parce que de temps en temps dans la vie il y a des hommes ils aiment pas quand les choses se prolongent ils aiment bien quand les choses sont concises et c'est ce qu'on va vivre là tout de suite dans cette game pourquoi parce que alors genre... ouais, attendez on va couper le micro regardez le micro à gauche là il était encore actif les mecs ils m'entendent. il est en train de m'insulter ma race voilà on s'est désactivé Hop, il m'a vu de loin, lui. En fait, c'est un MME 14 contre 14 sur une petite map avec le score final qui... Ouh, je l'ai tué, monsieur Le score final qui s'arrête à, à, à, à 75. Donc, à 14 versus 14 avec 75 kills de limite. Crois-moi, la partie dure à peu près 2 minutes 30, mon frère. Vraiment, là, je vous le dis, faut pas... Rater beaucoup de choses et faut... Ah merde dommage, je un kill facile là de mec qui était en train de prendre la ligne ce petit bâtard. Enfin il me semble qu'elle est à 75 parce que j'en ai fait en stream et on s'était justement fait la remarque en mode oh là là 75, après ça se trouve je mens, je joue. C'est Zach and Fake News ici, hein, et, et là-bas, ouais. Le mec a un bipied hein. tu sais le bipied c'est quand t'as le truc en dessous là qui te permet de poser la, la, la, la, la truc comme une grosse batteuse sa mère. Je sens que ici. Oh le trip, magnifique Magnifique Encore Encore frère Il y en a encore un. Viens, viens connard. Ah, il, sait, il, sait, il sait que je suis là. Oh <rire> L'action était sublime Du coup je crois que je me suis trompé Ça n'a pas été à 75 ils ont, dû, ils ont dû augmenter la cadence de la game Mais waouh, waouh, waouh Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde Et réussir à faire autant de kills Ça c'est plaisant Ah cette map Paris Franchement c'est une des, des, des rares réussites que j'aime bien euh, Du coup, enfin une des rares réussites Une des maps que j'aime bien Même la map que je préfère pour être honnête Dans cette petite bêta Alors cette semaine j'ai pas mal de choses à faire les gars Et ça va être le retour de plein plein de trucs Je me permets de, de, de vous annoncer des choses Si vous n'avez pas totalement... Euh... n'avez pas totalement suivi mon actualité, c'est l'occasion. Aïe, pas de babe. Il va se montrer. Regardez, il y en a un qui va se montrer là, c'est obligatoire. Il va se montrer. Bon, moi je vais me montrer. Et donc du coup tu meurs. Oh là là là là là là Oh non! À chaque fois, il manque la petite balle pour rendre le chose crémeux, laiteux, magnifique, le chose, j'ai dit en plus. J'en perds mon français, mon gars. En plus, il euh, y a un street là à neuf qui est le sorte de gros lance flammes qui, de la mort qui tue. J'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi cheaté, c'est abusé. Cette semaine, j'ai une actu, j'ai deux l'actu. Je reprends euh, des choses. Il y a le retour de Radio Street. Euh, nous sommes lundi, euh, là, au moment où sort cette vidéo. Donc, euh, pour le reste, bah, dans ce cas-là, il y a déjà la rediff, je suppose. En tout cas, on la sort toujours bien à temps, etc donc le retour lundi Ouh là là, on enchaîne bien le retour de ce lundi de radio street ça y est hein, après un été à nous attendre bah c'est enfin le retour des prodiges quoi donc ça fait très plaisir de vous retrouver les mecs ce mardi je passe dans popcorn ouais ouais les mecs je passe dans popcorn ça y est on est là on est on est dans la oh, mais c'est un truc de fou ce que je suis en train de mettre <rire> Qu'est-ce que je kiffe, game Oh on a, regardez, on a la machine de guerre La machine de guerre, les gars j'ai envie de vous montrer comment elle fonctionne un petit peu Donc euh, le retour de, de Radio Street Le retour de Zach dans Popcorn Ce mardi, hein, l'émission de PA Ça me fait plaisir, oh petit 20 à 6 Comme ça là, la brute de décoffrage On est de retour dans Popcorn ce mardi J'ai préparé un petit sujet sympathique Mais qui sera moins long que les chroniques que je fais habituellement Mais c'est ce genre d'émission, ah regardez c'est qui à la Kilcam. C'est ce genre d'émission que j'adore faire d'accord Et en plus cette, cette année j'avais annoncé Trois émissions normalement, habituellement, tu su sur ma chaîne donc il y aura radio street chaque semaine demain 18h sur ma chaîne twitch le retour de zak en libre, tu connais le talk show en mode un peu interview long format et tout ça c'est très très cool j'ai un invité qui sera de qualité je peux pas encore vous l'annoncer parce que je suis à une confirmation près de pouvoir le faire donc je, je préfère éviter de vous donner un nom alors qu'au final ce sera peut-être pas lui ainsi que euh, du coup euh, popcorn où je passe demain soir ça a été un grand honneur pour moi d'arriver euh, dès la deuxième émission tu vois ce que je veux dire c'est à dire que l'année dernière en fin d'année euh, je commençais à passer à... dans popcorn tu vois 2 3 4 fois c'est l'émission de domingo pour ceux qui connaissent pas et tu sais moi Arrive avec des chroniques, j'essaye de préparer la chose, j'essaye de faire en sorte que ce soit agréable de travailler avec moi et d'avoir des bons passages, tu vois, parce que c'est dans ce genre d'émissions que je me sens épanoui, tu vois, genre oh bah ça, que ce soit épanoui, on aime bien. <rire> et donc du coup, bah le fait qu'il me rappelle pendant la nouvelle saison dès la deuxième émission, c'est une sorte d'honneur, tu vois, je me dis ah, bah, tiens, il me faut confiance, ils aiment bien ce que je fais. Donc euh, c'est vraiment très très agréable et euh, j'ai hâte d'y être. Donc voilà pour euh, mon, mon actu de cette semaine. Tiens, on va faire une petite game dans la neige là. Ah petite game dans la neige la histoire de hein de kiffer un petit peu. Je crois que c'est une map que je vous ai même pas fait pour l'instant pendant cette bêta tu sais quoi on va jouer avec la barre la barre ça change de la stg là là j'ai une petite classe barre avec un silencieux dessus et tout oh, oh là là, là, là. Attends, je vois que je peux mettre des accessoires supplémentaires que je n'avais pas touché mon ami visée extrême mais les rapides tiens on va mettre des trucs dessus ça sera ça sera une barre un peu boostée tu vois ce que je veux dire alors dessus il y a un silencieux il y a un viseur histoire de tu vas mettre des trucs et là là on va jouer comme une salope moi je vous le dis un sniper et j'arrive pas à le toucher <rire> Lui il arrive pas à me tirer dessus non plus <rire> Là c'est vraiment <rire> C'est vraiment le duel de Doug Ce dimanche j'ai aussi fait une erreur mais je pense pas à La réaliser jusqu'au bout, je vous le dis direct Sachez que j'ai pris, ouh non j'avais un pre... Premier kill facile c'est dommage, j'ai pris une place Pour euh, PSG OL en mode euh, Je vais aller faire le déplacement au Parc des Princes La dernière fois que je suis allé au Parc des Princes il y a eu 5-0 Pour le PSG, autant dire que c'était euh, C'était sportif hein, <rire> C'était extrêmement sportif, j'ai pas passé un très très bon moment C'était pas super agréable de voir mon équipe se prendre 5-0 hein. Ça c'était avant Covid mon gars Crois-moi que le, le, le cul était gercé en sortant du parc des princes. Un très, très très beau très beau stade au demeurant. Hein. Franchement les parisiens vous avez une belle ventre. Mais moi la première fois que je suis allé c'était mauvais. Donc en vrai, ma place, je pense pas l'utiliser. Hein. C'est une place en parquage en plus. En plus la place en parquage, ça y coûte combien 10 balles. La... Le moto c'est en mode vous avez pas payé cher pour prendre cher. Tu vois ce que je veux dire Genre quand il y a des mecs en strip qui ont dit Ah oh, moi j'ai payé 54 euros, putain c'est trop cher MDR, Et bah ouais, bah, bah moi j'ai pas payé cher, mais si je veux venir voir mon équipe se prendre. De se faire mélanger, bah ça va pas me coûter très cher. Hop. Hop, un premier kill. Allez, viens le deuxième. Y'en a un autre, y'en a un autre au top là. Y'en a un autre. Hop. Dites-vous, moi maintenant, j'ai give up. J'ai give up dans ma mentalité sur Call of Duty, euh, surtout sur une bêta parce que je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête et que ça en devenait toxique pour moi. Pourquoi Parce que moi, vous, vous me connaissez, j'aime bien gagner mes parties, j'aime bien jouer l'objectif. C'est-à-dire que moi, je suis pas un, un pur joueur de kill slayer qui s'en branle en mode « tiens, je fais d'abord 60 kills ». Ensuite, gagner la partie, on voit dans un second temps, tu vois. Non, moi, je veux gagner la partie. Et ensuite, si à, à côté de ça, je peux faire... Euh, je peux faire beaucoup de kills, c'est le bonus, tu vois. Il bah, y a des joueurs, c'est l'inverse. tu vois Il y a des joueurs qui s'en c'est des purs stayers Et eux, ils veulent d'abord faire beaucoup de kills. Euh, ce qui pourrit un petit peu certains trucs, mais... Oh là là. Et franchement, elle envoie du sale, hein, cette, euh, cette petite barre. Moi, je vous le dis, ces barres avec la silencieux là, ça envoie vénère. Donc, euh, ça, c'est la mentale. Et sauf que le truc, c'est quoi C'est que je me suis rendu compte que d'une sur une bêta, euh, la victoire, bah c'est sympa, mais les gens s'en battent les couilles. Et quand t'es tout seul à faire un truc, ça te frustre. Et vu que j'étais souvent tout seul à jouer l'objectif et à faire aussi les kills, c'est-à-dire que c'est marrant, je tombais dans des parties où je faisais les kills, je faisais l'objectif, je faisais les kills, et surtout je me frustrais tout seul au bout d'un moment. Tu vois, si euh, je tombe avec des alliés qui ne veulent pas gagner, si je tombe avec des mecs qui s'en branlent de la win, si je tombe avec des mecs qui, qui tout simplement, tu vois, qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, bah au lieu de continuer à me casser la tête, bah j'ai décidé de moi aussi give up sur ce point-là et de dire bah je m'en bats les couilles. Si euh, avec euh, la chance, tu vois, à l'avenir, je tombe sur des mecs qui ont envie de gagner, bah je me mets un peu au diapason, je fais des kills et je joue euh, par moments l'objectif histoire de rendre le truc cool. Et maintenant, j'ai je vais partir. Très bizarre, hein. tu sais, on dirait que je vous ai annoncé une révolution, mais maintenant, gagner, pas gagner, jouer l'objectif, jouer pas jouer, il m'en bat les couilles. Call of Duty, c'est un jeu qui est phénoménal quand tout le monde a le même but, tu vois ce que je veux dire, genre quand la partie est serrée, quand tout le monde joue un peu l'objectif et tout. C'est un jeu phénoménal quand c'est comme ça, je vous jure, c'est trop un plaisir Call of Duty quand tout le monde s'y met et que ça donne des. Oh mais je savais même pas que tu pouvais faire ça. Oh incroyable bah, je, je viens de découvrir un truc. Enfin, bien joué à lui, je viens de découvrir un truc. Tu sais quand il y a des grosses games un peu serrées, que tout le monde joue l'objectif, que tu sais pas jusqu'où ça va gagner, quand ça va gagner, jusqu'où ça va aller, machin. Franchement, c'est trop trop lourd. Mais le truc c'est que ça arrive rarement. Et quand ça arrive, c'est plaisant. Mais quand ça arrive pas, bah t'as souvent une équipe avec.. Euh, c'est souvent l'équipe qui a le plus de mecs qui veut gagner, qui veut jouer l'objectif. Enfin, qui veut gagner, qui, qui gagne en fait. C'est-à-dire le plus de mecs qui joue l'objectif ça que je veux dire genre des, des games où euh, simplement s'il y a trois mecs en face qui jouent objectif et deux euh, de l'autre bah souvent c'est l'équipe qui a trois mecs hashtag analyse euh, qui <rire> qui va gagner mais le truc c'est que ça tu peux pas le prévoir tu sais quand t'arrives dans une partie tu peux pas dire oh bah tiens combien de connards va se décider d'essayer de gagner là hein 1 2 3 oh là là là là bah putain cette fois j'ai de la chance enfin tu vois t'es vraiment complètement soumis au random et vraiment moi ça avait tendance à me, à me mettre en rogne à vraiment m'énerver à me mettre en, en, en mauvais mood donc tu sais je faisais je faisais des streams mais des streams avec de la frustration dedans tu sais en mode euh, bah, Ouais bah putain bah... Attends, on va tuer le mec au top là. Bon mec au top, reviens. T'es un mec au top, tu es là, Alors, regarde, on voit ça, on a me dépassé. T'es quoi, regarde, on va tirer. On ah, va tirer en l'air, ça fait du bruit. Peut-être qu'il va se montrer. Non. Toujours pas. Bah dommage, hein. Ma théorie... Oh, j'aurais pu lui mettre trop cher. Oh c'est tellement dommage. Ah bah c'est moi qui respawn au top. Attends quelqu'un là-dedans Il ah, n'y a personne là-dedans, <rire> ça aurait été marrant d'en avoir un. Oh, premier kill, très bien. D'autres personnes Non D'autres candidats <rire> D'autres candidats pour la machine de guerre Donc quoi ouais, tu peux pas vraiment te dire bah tiens, oh, cette game il y a combien de connards vont essayer de jouer objectif On commence à jouer notre game, on commence à faire nos kills, on commence à essayer d'avoir des streaks. Tu sais, de faire un peu le slayer et puis advienne que pourra. C'est le nouveau Zach 2.0 qui, qui s'annonce pour, pour cette année, voilà. Voilà, petit kill, on est bien, ensuite on sort ça, on vise, on te démonte, voilà, petit double, ça va continuer à venir là. Ah. Oh non Le sniper tout à gauche, je ne l'avais pas vu, c'est dommage. Allez, regardez, on gagne 83-21, on est bien, ouf. J'ai jeté ma petite para, je fais mon mec un peu toxique. Ouais, je sais, c'est vrai que logiquement, en tant que créateur de contenu, je devrais limite un peu montrer l'exemple sur, sur comment il faudrait faire dans l'idéal, tu vois. Mais vas-y, c'est bon, la flemme. Les responsabilités, l'exemple et tout, maintenant je m'en bats les couilles. On a assez joué à la barre, on va, on va, on va sortir la petite SMG histoire de, de, de, de, de se la donner un petit peu plus en termes de, de duel et de jeu d'objectifs. Il, il y en a un au top là. Il l'a capté, mon avis. <rire> on va se la donner un peu plus. Oh bâtard, va. <rire> oh je suis mort. Tiens, là, micro, micro de renté. On sait qu'il y a un mec là. Hop là, tu meurs. Oh là, le double. Ce trip, je suis désolé, mais il est, il est sale side. Side 4. Très bien. Là, là, là, le, le temps va s'arrêter et la game va s'arrêter s'il y a personne qui... A... Oh là, là, là, là. Là, là, vraiment, je me suis mis dans le point histoire de prolonger le plaisir. Là, là, je suis avec vous. Là, là, c'est comme les mecs qui passent le bout de leur gland quand ils sont en train de... On va pas, on va pas parler des techniques, les gars. On va pas parler des techniques. Hein. <rire> Ça reste entre nous. Là, là, je me mets dans le point juste pour prolonger la game. Parce qu'en fait, si elle s'arrête par le temps, il reste 17 secondes. Hop, un autre micro de rinthée, On est bien. Et d'ailleurs, je me permets, vu que c'est la fin de la bêta, mais je vous sors ce petit tips. Le streak qui est hyper cheaté qui casse des couilles de ouf et qui est pas hyper non plus difficile à obtenir c'est le drone de brouillage voilà le drone de brouillage il est hyper puissant dans ce jeu donc n'hésitez pas à... à en abuser un petit peu parce que franchement moi je vous le dis vous rateriez un truc si vous ne l'utilisiez pas on retourne dedans ah mais c'est ketchup oh, toi. je suis tout seul littéralement hein. Mort. on fout des longs shots à la machine de guerre Là, là dites-vous, promenons-nous dans le point pour que la game puisse continuer. Vraiment, c'est trop drôle, je suis tout seul comme ça dans le pont. regardez. Les mecs s'en battent les couilles dans le, le point enfin comme ça fait avec moi. Je pense que ça va venir derrière au bout d'un moment. Oh, je lui casser la gueule. Oh, je lui ai mis un headshot carrément, je lui ai mis un headshot à la machine de guerre, la honte. Ça va arriver ici, je pense c'est que je suis obligé de jouer comme ça pour que la partie ne s'arrête pas. là Si je sors du point, il reste 10 secondes. Vous savez quoi On va faire le tour hein, du proprio. De toute façon, là, dans tous les cas, ça finit à 200. Donc euh, là, c'est pas difficile. Ah, il y a un gars qui prend le relais. Pète sa mère, il prend le relais. Mon frère, mon frère, il prend le relais trop, trop bien. Et là, maintenant, faut sortir. Comme ça, on profite encore de 10 secondes supplémentaires. tu' fais genre t'alternes entre rentrer dedans et sortir. Je fais vraiment ton random joueur de kill de merde. Il reste une seconde et c'est... Ah, allez, un petit headshot pour terminer. Peut-être oh, oh, j'ai fait un 360 sur moi en me disant salut Ah, il a quitté le poids, putain J'aurais pu faire un kill de plus si j'avais été un peu plus attentif, je pense. Attends, il y a quelqu'un ici toi petit, et bah c'est dommage et ce qui nous permet de clore cette game avec 26 kills, c'est vraiment la map que j'aime pas trop, voilà, 26 kills mais je pense que je suis pas mort beaucoup de fois, on a fait quelques séries sympathiques et tout, ouais cette map, c'est pas trop mon truc, mais j'aurais quand même passé un bon moment sur cette bêta et j'espère que c'était également votre cas, 26 7 c'est de cette manière que je vous propose cette dernière vidéo de ce long week-end de bêta de vendredi à lundi, en attendant la version PC qui devrait sortir dans un ou deux jours, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, à la partager, à commenter et tout, tout ça m'aide à faire des vues, à continuer mes contenus, à profiter avec vous. Pour ma part, je vous dis, passez un bon début de semaine, on se retrouve soon pour une nouvelle vidéo, ciao ciao